Hey, salut tout le monde, Nathalie Côté. Je vous tourne une vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous inspirer. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive, vous, de vous inscrire sur des formations puis pas aller jusqu'au bout Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Et j'avais d'excellentes raisons pour abandonner un cours de route. C'était souvent une question de santé, urgence familiale ou un travail qui demandait euh, un petit peu plus d'implication de mon temps. Et c'était l'excuse que je me donnais pour ne pas compléter la formation. Ben aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi. Je reviens tout juste de Port-Neuf en ce moment. Je viens de mettre le pied dans la maison et j'avais juste une envie, c'était de vous tourner cette vidéo-là pour vous inspirer. Je viens tout juste de terminer ma formation Trainer Trainer et je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. J'aurais eu toutes les raisons du monde pour abandonner cette formation-là parce qu'on a travaillé tellement fort. On travaille, on libère nos blessures, on apprend plein de choses, mais euh, il y a beaucoup de résistance quand on travaille sur nos blessures. Notre égo, là, il en prend vraiment pour son argent, mais c'est correct. Mon ego a perdu de l'arrogance. Et puis, si je n'avais pas continué euh, ma formation, je n'aurais pas le grand sentiment d'accomplissement qui, qui m'habite aujourd'hui. Alors, je suis vraiment fière de moi. J'ai libéré, je me suis transformée, j'ai été jusqu'au bout. Euh, et puis ça, là, ça n'a tellement pas de prix. Fait que dans le fond, je vous ai tourné cette vidéo-là pour vous inspirer. Si c'est votre situation aujourd'hui, peu importe la formation sur laquelle vous vous êtes inscrit. Mais est-ce que ça se peut que votre âme, euh, votre âme savait ce qu'elle faisait quand vous vous êtes inscrit sur cette, cette formation-là? Euh, Réfléchissez-y, euh, parce que c'est souvent quand les résistances arrivent, euh, si on persévère, que c'est là qu'on va toucher à des choses vraiment « wow » et que ça nous amène à un autre niveau. Alors, c'était ma petite capsule vidéo. Si jamais vous pensez que cette vidéo-là euh, peut inspirer des gens, bien, go, partagez-la. Et puis, n'hésitez pas à commenter, ça va vraiment me faire plaisir de discuter avec vous. Euh, voilà! Alors, euh, bonne journée!